Cette vidéo expliquera les bases de la création d'une liste de tâches quotidienne. Vous pouvez ajouter à ces idées vous-même pour créer le type de liste de tâches qui fonctionne pour vous. D'abord, vous devez déterminer les éléments qui seront sur votre liste. Où pourrez-vous trouver ces informations? Tout dépendant de votre situation, vous pouvez vous référer à votre plan de session, votre agenda, Brightspace, vos courriels de votre collège et vos calendriers. Vous devez peut-être parfois vérifier avec des autres gens, comme vos camarades de classe ou votre famille, pour clarifier la date et la nature de vos tâches. N'oubliez pas de penser à vos tâches personnelles, comme vos cours à faire ou vos corvées. Ensuite, écrivez tous vos tâches à faire pour la journée. Chacun de ces éléments ne devrait pas prendre plus d'une heure ou deux à compléter. Par exemple, au lieu d'écrire « Travail sur recherche », écrivez plutôt Trouvez trois articles pour recherche, estimez la durée de chaque tâche et écrivez-la. Ne pensez pas tout de suite à la numérotée et la placer en ordre. Écrivez-les tout d'abord. Vous devez maintenant déterminer les tâches les plus importantes. Il s'agit de l'étape de la priorisation. Prioriser veut dire décider l'importance et le degré d'urgence des tâches. Normalement, lorsqu'il vient à l'école, les tâches importantes valent le plus de points. Par exemple, un travail valant 25% de la note de cours serait plus important qu'une discussion qui vaut 5%. Les tâches urgentes sont celles qui sont à remettre bientôt. Par exemple, un travail à remettre cette nuit est plus urgent qu'un travail à remettre dans deux semaines. Une stratégie populaire pour prioriser ces tâches est la méthode ABC 1-2-3. La première étape de cette méthode est de classer les tâches sur les catégories A, B et C. Il peut y avoir plus d'un élément par catégorie. Les éléments A sont ceux qui doivent être complétés aujourd'hui. Les éléments B devraient idéalement être complétés aujourd'hui, et les éléments C pourraient être complétés demain. La seconde étape de cette méthode est de prioriser les éléments de chaque catégorie en leur assignant un chiffre (1, 2, 3, etc.) selon leur importance et leur degré d'urgence. Portez attention à vos estimations de temps pour chaque élément et soyez réaliste à propos du nombre de tâches que vous pourrez accomplir en un certain temps. Vous pouvez maintenant commencer vos tâches dans l'ordre que vous venez de déterminer. En commençant par l'élément A1, complétez toutes vos tâches dans la catégorie A avant de passer à la catégorie B. Créez une liste de priorités peut-être difficile. Ce n'est pas toujours aussi facile que cela paraît. Nos prises de décision sont souvent guidées par nos émotions, ce qui nous porte parfois à prioriser les tâches faciles ou intéressantes au lieu de celles qui sont plus importantes mais difficiles. Il n'y a pas de bonne réponse, mais afin d'être plus efficace, il peut être important de faire ses choix en se basant sur la logique au lieu des émotions du moment. Félicitations! Vous savez maintenant comment créer une liste de tâches.